Bonjour, Philippe Tomlinson, candidat à la mairie pour Projet Montréal-Outremont. Revienvenu au segment « Trouver l'erreur ». Donc ce matin, nous sommes ici à la traverse piétonne de la rue Bernard, vous voyez. Et euh, on est venu faire un petit test en sorte pour voir si l'infrastructure est adéquate et si bel et bien ça force les voitures à, à s'arrêter pour les piétons et autres. Donc euh, venez, on va le faire ensemble. Oh, oh, oh, oh, et en passant, le but c'est pas de témoigner de mon décès ce matin, mais bel et bien de voir si ça marche. Donc, euh, allons voir. Donc, euh, voilà la preuve. On peut faire mieux. 29 octobre, 5 novembre, votez Projet Montréal. Nous sommes Outremont.